Je suis dans au sein de l'Éducation Nationale, j'ai une mission. Comment y arriver et que ça ne soit pas pénible J'ai décidé de rendre les enfants heureux ensemble, j'ai décidé de créer une école alternative qui sort des codes qui épanouit les enfants. Que les enfants se, se, se révèlent, s'épanouissent, comprennent qu'ils peuvent faire des choix, qu'ils peuvent être possibles et du coup avancer dans un domaine où ils s'écoutent vraiment et être eux-mêmes. Que les enfants euh, soient assez euh, forts, qu'ils aient vraiment conscience de leur propre identité, qu'ils s'aiment, qu'il qu y a quelque chose aussi dans l'estime de soi, la confiance en soi pour arriver au collège. C'est l'enfant, il est content de venir, et, euh, il est respecté, etc. et ça, ça, ça se passe bien. Et bien sûr, on, on apprend ensemble euh, par nos choix, etc. C'est ça, ça ne va pas, donc on rebondit du négatif. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille bien Et c'est ça pour tout. Oh, Je ne comprends pas ce truc-là, en vocabulaire, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois plus à l'aise dans cette notion et que j'ai envie de comprendre donc, je fonctionne beaucoup par atelier. Je travaille avec. Enfin, il y a des groupes d'enfants, par exemple, ils ont des missions en mathématiques, en vocabulaire, sur la semaine, etc. Et donc, moi, je suis avec un atelier. Et qui veut euh, prendre en charge l'atelier euh, en géométrie euh, sur les triangles Ah, moi, alors, chaque élève peut se transformer dans bien des domaines en millimètres pour son petit groupe. Et il a envie, en plus, d'apprendre euh, aux autres. Enfin, ça, ça fonctionne un peu comme ça. Je pratique vraiment la communication non violente. Ça. Vous avez vu la journée, ça se passe dans le respect. Je ne veux pas instaurer de compétition, sauf aux échecs, sauf où il y a quand même. On, voilà, et on a envie de gagner. La joie d'être ensemble et d'apprendre, et l'envie, le désir d'apprendre chez l'enfant, qui devient acteur de ses apprentissages, vraiment choix il a conscience d'avoir des choix alors des fois il y a des choses qu'il a pas choisi mais l'accepte il, il apprend à accepter le choix des autres ils sont prêts pour la sixième au niveau des compétences il ya autre chose en plus qui les armes sont blindés je les vois ils sont je sens qu'ils sont devenus voilà quand on leur montre que c'est possible et eh ben ils avancent quoi il y en a ils se révèlent à l'école du coup avec moi parce que pour une fois quelqu'un quelqu'un les écoute confiance en soi, l'estime de soi, le rôle, trouver son identité à travers le rôle, créer un rôle, donc savoir où on se situe par rapport à un rôle. Du coup, c'est le théâtre de la vie, apprendre à vivre ensemble, à accepter les différences des autres, ne pas juger et euh, du coup, s'armer pour euh, le collège. C'est énorme, c'est euh, très important. Dans l'estime de soi, par exemple, un élève qui, a, qui va avoir des grosses difficultés, je vais mettre le, enfin, des difficultés scolaires euh, par rapport aux compétences requises euh, à la fin du socle commun de connaissances, et bien là, voilà, cet enfant, euh, bah, il va avoir les rôles les plus importants. Donc l'année dernière, euh, par exemple, Baptiste qui est aujourd'hui en secpa, c'était Zeus, j'avais écrit une pièce pour mes élèves comme chaque année, donc plus c'était Zeus, etc. Et chacun avait un rôle, c'était les dieux grecs, du coup on apprend la mythologie en même temps. Baptiste, c'était mon Zeus, quoi. Et le défi avait été relevé. Ouais, ouais, ouais. Il s'est rendu compte qu'il était quelqu'un de bien. Il s'est rendu compte qu'il était quelqu'un de bien. C'est tout. Mon désir de transmission, d'éveiller, euh, de les éveiller à eux-mêmes, de les éveiller à eux-mêmes, pour les faire vibrer, autant que je vibre, ça me rend heureuse. Moi, je trouve que chaque enfant a vraiment quelque chose de à sortir de lui, à partager avec les autres. Et c'est comme ça qu'on... qu'on avance. C'est des mini-sociétés, hein, les classes. C'est quelque part. Je pense que si je n'avais pas été enseignante, j'aurais fait des ateliers théâtre. Parce que pour moi, le théâtre... Ah oui, vraiment, je voulais faire les cours Florent quand j'étais jeune et tout. Je pense que j'accomplis maintenant dans ma pédagogie. Je monte sur la scène tous les matins. En plus, j'ai une estrade dans cette école, hein. c'est… Voilà. Euh, voilà. Et du coup, dans le théâtre, il y a la musique, il y a tout, il y a… voilà. De ritualiser euh, les, des matières indépendamment, vraiment, grammaire, conjugaison, euh, euh, voilà. Et euh, en… leçon, euh, voilà, du tableau, enfin qui… leur imposer des savoirs écrits, on recopie, on réfléchit pas, on n'a pas conscience d'apprendre. Et on fait défiler le programme et à la fin de l'année, on est tranquille. Mais on a laissé quoi derrière nous euh... Pas grand-chose. On arrive le lundi. Ils sont tous déjà prêts parce qu'il y a le tableau des métiers, en fait, et chaque semaine, un enfant a un métier. On tourne un peu comme dans les phalanstères euh... voilà. de Fourier. C'était une conception, enfin, euh, vraiment une mise en application d'une théorie sociologique, etc., pour que tout aille bien. donc. C'est euh, chaque, chaque euh, les métiers tournés. Tu pouvais être boulanger, charpentier, ta ta ta, les métiers tournés, tout ça. Tout, il tout. y a eu un échec en fait par rapport aux enfants, je ne sais plus quoi. Peu importe, mais c'est un peu ça, par semaine. Moi, je résume rapidement sur une année. Donc, il euh, y a le standardiste, le secrétaire, il y a les facteurs, euh, les responsables de la cour, euh, etc. Y a, alors, ils en créent. Ils en créent parfois. donc a, Par exemple, il y a le Café Rescousse. Au secours, maîtresse a besoin d'un café, je ne bois du, pas de café sauf à l'école, bon, ça ne bat pas. Peu importe, c'est eux qu on crée, café Rescou, celui qui ont créé Café Rescousse, le jardinier qui arrose la plante, les responsables du jardin, enfin voilà. Donc il y a ces petits, voilà, ces petits tableaux de service en fonction de petites clés vertes qu'ils ont, orange ou rouge, ou noire, la clé noire. Et euh, on, je leur mets des clés, c'est la seule, je pense, euh, euh, c'est le seul truc, c'est sub, très subjectif de dire toi t'as une clé verte, toi t'as une clé orange. Il y a différentes clés, la clé euh, du soin, il n'écrivait il il pas comme à un moment juillet. Il y a quand même quelque chose, un code, euh, voilà, on essaye de... de... Voilà, j'ai un programme en fait, Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire Les clés dans différents domaines. Alors plusieurs fois dans la semaine, euh, les enfants réclament les clubs. Donc j'ai monté des clubs où euh, on a un grand tableau avec les étiquettes de chaque enfant. Et donc, euh, au départ, fallait il fallait qu'il soit minimum deux pour proposer un club. Et il euh, fallait que ça soit quelque chose de cohérent. Mais bon, j'ai accepté quand même des clubs euh, assez divers. Club musique. Et Ils proposent une petite scénette à la fin. Donc il y a des clubs, il y en a, c'est la géométrie. Il y en a qui vont faire le club conjugaison parce qu'ils savaient qu'il il fallait qu'il soit le petit maître. Il y en a vraiment qui restent dans des compétences. Ou tout, et c'est club exposé. Du coup, on fait les des exposés, on apprend à utiliser les ordinateurs, euh, euh, club peinture, euh, club, euh, club maquette, euh, et on ramène des cartons, on fait des maquettes de ville. Les clubs, c'est une liberté euh, vraiment bien. Club échec, du coup, euh, oh là là, ça valorise certains élèves parce qu'ils apprennent les échecs aux copains et du coup, c'est important, les échecs aussi. Les jeux, le jeu, club jeu. Il y en a qui créent des jeux et avec le plateau, les pièces, les cartes qu'on tire et là, on joue au jeu. Comme le matin, ils se retrouvent toujours tous un petit peu dans le foyer, euh, c'est un moment de jeu, ils proposent leur jeu, ça, ça fonctionne. Il s'appelle ICCM Project, alors euh, les CM changent, mais le groupe s'appelle comme ça en fait, et euh, depuis deux ans on enregistre. Euh... C'est de par euh, les connaissances, je connais un studio euh, qui est juste à côté de l'école, en plus il n'y a vraiment pas beaucoup, c'est faire avec ce qu'on a autour. Ben nous, à côté, à Saint-Pierre-Cherignat, il y a un studio d'enregistrement, euh, voilà, Donc, que je, je les connais bien. Donc, euh, ça a été simple, je fais, oh, mais je viens enregistrer mes élèves. C'est très important, un, un Jardin, le fait d'apprendre à travailler euh, la terre, cultiver, Et surtout maintenant, avec tout ce qui se fait en permaculture, on peut faire avec, avec peu d'espace, on peut déjà avoir beaucoup de de choses et même, même si c'est peu même sur un petit espace mais cette conscience de, de, de cultiver la terre pour se nourrir connaître le vivant aussi quoi c'est une manière d'amener euh, tout bah les enfin toute la, la théorie la germination et tout vraiment dans différence des espèces il et, et y en a qui se passionnent de ce fait il y en a qui découvrent que ils, ils aiment bien savoir euh, que telle plante est une solanacée, telle plante enfin voilà L'année dernière, on avait mis en place un projet pour euh, lutter contre le gaspillage des déchets de la cantine. Mais c'est bon, le compostage, il euh, y a un élève qui porte au compost. On fait les repas du monde aussi à l'école. On fait les repas du monde avec Nadine, avec la mairie et tout. Et donc euh, les enfants choisissent un pays et on, on regarde les menus de ce pays, tout ça, ça des nouvelles saveurs. On avait fait l'Inde, la Chine, le, la Grèce, l'Afrique et le dernier, l'Italie. <rire> la semaine dernière, ils étaient très contents des pizzas. L'envie de voyager. Enfin, le, le, on voyage pas forcément en prenant l'avion, en allant dans un autre pays, mais l'ouverture sur le monde. Vous comprenez On peut pas avoir les moyens de payer un billet sur l'île de Pâques, <rire> non. C'est pas possible, c'est mon rêve, mais... Les débats philosophiques, c'est incroyable, parce qu'on tire au sort euh, le président de séance. Nous, on est tous des philosophes, on est tous des philosophes. Vous imaginez Vous comment Et Moi, je m'assois avec les élèves, dans ces moments-là. Je ne suis pas... En fait, moi, je ne me... je mets pas mon nom. Je suis philosophe, et des fois, j'élève le débat. On prend un thème, par exemple, euh, qu'est-ce que la liberté il euh, y, y a plein de questions possibles, tu vois Ça montre euh, qu'on peut réussir à construire ensemble, après, un état de conscience. Parce qu'à la fin, on est tous d'accord, en fait. Parce qu'on tire une conclusion. On fait « ah bah ouais » et tout. Et c'est voilà. une manière d'aborder l'éducation civique. Enfin, la... vous voyez l'instruction civique. Moi, je fais autrement. Et moi, je fais ça autrement. <musique> On met souvent de la musique dans la classe, dans les activités, euh, parfois même en géométrie, tout ça, quand ils sont là. Il y en a un qui me demande, tout le monde veut bien Tout le monde dit oui Je me dis oui Bon, je leur mets de la petite musique, des fois du blues, des fois... Je leur dis, bah là, c'est du blues, c'est du jazz. Et on peut faire une éducation musicale aussi, tout en travaillant. Je fais des mon photo avec mes élèves aussi. C'est cool les romans photos. J'avais fait un truc aussi, une fiche, dans le cahier d'écrivain ma classe a 17 incroyables talents, moi je sais nanana, et là c'était parti, ils complétaient, et ils devaient trouver quelque chose qu'ils pouvaient transmettre aux autres, et à un moment, c'était au début de l'année, hein. et c'était, euh, si quelqu'un a besoin de non, non, euh, je peux, je suis là, et donc ils ont cherché plein de choses, et du coup, on a trouvé les personnes ressources dans la classe dans tel ou tel domaine, ils savent que pour l'informatique, on demande à Thibaut et Jarod. Pour les maths, on demande à Mathilde, Lucine, nanana. Pour le français, un peu tout le monde. Enfin, vous voyez Le vendredi, la boîte à tout. Le vendredi, c'est le jour où on commence. Généralement, les enfants préparent des blagues sur 20 minutes. Et après, on ouvre la boîte à tout. Et la boîte à tout, en fait, à la base, c'était la boîte à soucis. J'avais une boîte à soucis que j'ai toujours eu dans ma classe, je trouvais ça très bien. Je sais pas, je trouvais que c'était bien. Une boîte à soucis. Quand il y a un truc qui va pas. Même, euh, voilà... Et c'est anonyme, on ne signe pas, c'est le principe. On ne signe pas. Évidemment, je reconnais toutes les écritures, mais justement, c'est... Voilà, je... On ne signe pas. Je reconnais toutes les écritures, mais on ne ouais. Et donc, on lit la boîte à tout et là, c'est... Il y, y a tout et rien. C'est une boîte à soucis. Quand il y a des conflits, c'est peut-être pas assez grave parce qu'ils savent que s'ils viennent me voir pour quelque chose, faut que ça, voilà, euh... ils jouent pendant la récré, mais ça permet de gérer ces petits conflits entre eux où j'ai vraiment pas aimé quand un tel m'a dit ça. Alors on ne sait pas qui est un tel, comme c'est anonyme, on ne sait pas qui le dit. Et la personne qui l'a dit euh, ne sait qui a écrit ce souci. Mais vous comprenez le fait de pas signer, du coup, des fois c'est vraiment interne. Alors je fais, on a besoin d'en parler ou pas et des fois, ça fait « Non, non, c'est géré. » Ça unit le groupe, ça permet de gérer. Tu ne peux pas faire ce métier sans avoir l'envie envie de transmettre. Sinon, tu te fermes dans... Tu peux être très malheureux, même toi-même. Si Quand, es, quand on n'est pas à sa place, dans la vie, on a une chaise. Je le dis souvent à mes élèves, on a, dans la vie, on a une chaise. On s'assoit sur le côté, un peu vers l'avant, des fois, plouf, on, on tombe vers l'avant, vers l'arrière. En fait, quand on est bien assis... Déjà, quand on trouve la chaise, c'est pas mal. Et quand après, on est bien assis au milieu, c'est bien. Et je pense que tu ne peux pas faire ce métier sans être bien dans ta chaise. Il y a certains enseignants qui peuvent être très durs parce que quand on n'est pas dans sa chaise, malheureusement, sans juger, on, quand on est mal, tout ce qui, on, les enfants maternels sont des éponges. Donc après, voilà, un an, c'est énorme dans la vie d'un enfant. Tout le monde se souvient de ces ses enseignants, à, même en, en maternelle. Pour moi, c'est les racines. On passe beaucoup de temps avec nos enseignants. Qu'ils aient conscience de la responsabilité qu'ils ont. Ça fait 18 ans que je suis euh, enseignante. J'étais maître E en classe d'adaptation, premier poste. C'est-à-dire que j'avais tous, tous ceux qui étaient un peu en... en comment comment Le matin, j'avais les CP-CE1, hein, classe d'adaptation, qui n'étaient pas aptes au CP ni au CE1, hein, et je faisais des choses avec eux. Première année d'insti, donc ça montrait le peu déjà de... Le peu de d'intérêt qu'ils avaient pour, et pour ces enfants et pour moi qui débutait. Enfin, j'étais pas du tout formée, c'était extra. Et, euh, et du coup, comme l'après-midi, je prenais des enfants en soutien, on commençait à faire des spectacles. Et du coup, j'ai proposé aux collègues, une école de 11 classes, un hein, crépi en Valois, de mener un grand spectacle. Et j'ai pris tous les élèves, donc ma première année, et on a fait le, un grand spectacle, un tour du monde avec l'apprentissage des chants du monde. Donc moi, ça, c'était ma première année, ça a fonctionné. Après, j'étais... Euh, une année en SECPA à Creil. Et. Ah non, avant une année en maternelle, pardon, à Creil. Donc, euh, cité de Primo arrivant, euh, deux francophones sur 31, j'en les 30, 31. Je faisais des réunions de rentrée avec six interprètes. Je demande ma mutation pour l'Auvergne. Je... je fais dix ans en Auvergne. Ambiance, c'est très à voir. <rire> Au même moment, quand ils ont fait le film, j'avais une école pareille. Et là, vraiment, ça a été. Euh, J'ai fait une rentrée avec euh, 12 élèves, près dix. Enfin, c'était... Euh, ouais. Du coup, c'était la, la famille que j'ai conçue, vraiment. Et là, c'est là, vraiment, où, venant de ce milieu euh, où j'aurais tellement eu envie de, de donner plein de choses. Donc, on, on passait par la cuisine. Par contre, j'ai fait le tour du monde là-bas, euh, c'est pour ça. Et d'un seul coup, je me retrouve dans un à voir avec une toute petite classe, je cloue. Le choc, euh, enfin, un choc, euh, le bien-être, quoi, le... Tranquille. Donc, jardin, tout ça, mais... C'était très compliqué aussi au niveau des municipalités, des communes. On avait fait un jardin, on nous avait coupé tous nos tournesols fleuris. Enfin, il y avait des, mo des moments un peu durs. Ces petites écoles, il y en avait qui voulaient les fermer et tout. Et elle avait fini par fermer. Et donc j'ai demandé ma mutation euh, dans le limousin. Mais donc dans l'évolution, j'en arrive vraiment à, à privilégier la quête de, du bien-être, du bonheur. Quoi. À être ensemble, etc. Après, c'est le fruit de beaucoup de lectures ou les sites internet qui donnent plein d'idées. Je fais, je fais vraiment à ma sauce un peu. Euh, voilà. Les pédagogies alternatives aussi que je connais évidemment, comme Montessori, tout tout toutou. J'aurais bien aimé être à l'école avec elle. J'aurais pas perdu de temps à me chercher.